Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter une ressource. Alors une ressource très intéressante parce que gratuite et qui va vous simplifier la vie. Alors je l'ai découvert il y a peu de temps parce qu'en fait euh, ici euh, vous êtes dans un jeu et certainement comme moi vous êtes parfois confronté au problème de la musique. Vous pouvez voir qu'ici j'ai sonorisé mon jeu mais euh, j'ai pas de musique de fond. Et ça, c'est assez embêtant. Euh, moi, ce que je voudrais, c'est en fait qu'il y ait une musique de fond. Et ben, je suis pas musicien. Donc, je suis obligé d'aller chercher euh, des jingles, des autres, des loops. Et bon, on en trouve, mais on n'a pas forcément ce qu'on veut. Puis, c'est quand même euh, plus jouissif de créer euh, soi-même sa musique. Et si vous êtes une bille comme moi en musique, et ben, euh, c'est pas gagné. Alors, j'utilise en ce moment beaucoup, je fais d'ailleurs, et je tiens à faire une petite euh, aparté, j'ai créé une nouvelle chaîne qui s'appelle Fantasy Console, qui en fait euh, traite de la, de, du développement de jeux sur les consoles virtuelles. Et là, je fais une série sur Pico 8, euh, où on développe des jeux en Lua. Et Pico 8 a euh, vraiment le gros avantage, d'ailleurs, allez voir mes vidéos, je mets un lien euh, ici en haut à droite, mais euh, a vraiment le gros avantage de posséder à l'intérieur son éditeur de code, son éditeur de. de, de de musique et aussi son éditeur de, de son en fait par exemple pour développer un, faire un son un son de saut ou de ici de heurt, etc vous pouvez le créer d'ailleurs on peut très bien l'utiliser pour euh, exporter ensuite les, les sons en wave le problème c'est que c'est du 8 bits donc c'est pas forcément intéressant je vous fais une petite démo nous voilà dans l'éditeur de son ici de d'effet plutôt mais euh, pour le, la musique ça fonctionne de la même manière et euh, bah, c'est assez intéressant parce que avec votre souris, vous allez pouvoir créer directement du son. Regardez, je vais ici euh, cliquer comme ça et vous pouvez voir une, une sorte de courbe. Voilà, Ici, j'appuie sur la barre d'espace, on entend le son qui se joue. Et je peux comme ça créer des sons, comme vous pouvez le voir. Alors, je peux euh, faire n'importe quoi, mais c'est visuel en fait, pas besoin d'être musicien. Je peux jouer ici avec la vitesse, vous voyez. Donc, je peux changer aussi d'instrument. Par exemple, ici, je mets euh, ça, je mets un peu là. Vous voyez que ça change complètement la, le, le son. Et on a pas mal de petites choses. C'est vraiment quelque chose qui est assez sympathique. Regardez, si je mélange un peu tout, et je peux même descendre, voilà. Je peux tout changer. Bon, voilà, je, je peux faire des sons euh, assez intéressants pour les jeux. Vous voyez qu'on peut faire pas mal de choses. On peut aussi jouer avec la courbe de volume, ici, voilà, faire n'importe quoi. On peut voir que ça change la nature du son. On a aussi plein d'effets possibles. Par exemple, ici, je peux euh, ajouter euh, du buzz. Donc, Je peux utiliser du détune. Là, j'ai de la reverb, je peux l'enlever. Dumped. Vous voyez que c'est des filtres qui vont venir modifier le son. On peut aussi changer, par exemple, en appuyant sur Maj, et changer ici le dernier qui va être l'effet. Par exemple, là, j'ai un effet euh, slide. Ici j'ai un effet vibrato que je mets partout, et évidemment je peux les combiner, par exemple ici j'ai l'effet fading, si je veux mettre du vibrato, je vais passer ici deux par exemple, deux, la 2 la 2 la 2 la 2 bon voilà on peut combiner les... On peut les combiner comme on veut. Donc on peut voir que c'est un outil qui est assez intéressant parce que ça permet visuellement de créer des sons. Et je me suis dit, bon ben voilà, euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'équivalent euh, qui ne ferait pas forcément du son nasillard comme ça 8 bits et qu'on pourrait utiliser dans Unity. Ben J'ai trouvé quelque chose et je tiens à le partager avec vous parce que c'est franchement intéressant si vous voulez créer un loop de musique pour votre jeu. Alors cet outil est disponible en ligne totalement gratuitement et il s'appelle Chrome Music Lab. Alors c'est intéressant parce que vous pouvez voir qu'il y a plein mal d'applications et euh, bah, vous avez alors des choses qui sont plus ou moins intéressantes. En fait, moi celui qui m'intéresse c'est Maker ici. Mais euh, si je devais vous faire un petit tour du propriétaire très, très rapidement, vous avez des choses comme ça, alors je ne vais pas tous vous les montrer, mais vous pouvez jouer des sons comme ça voilà alors dans certains euh, là vous pourriez très bien enregistrer le son euh, qui sort et en faire par exemple une musique mais euh, c'est le problème à part ici Soundmaker et charred piano qui vous permettent d'enregistrer vos musiques ceci ne permettent pas de le faire alors vous avez des trucs assez intéressants. je vais faire euh, vraiment le, le, le tour vite fait vous avez vu le corde bon euh, vous avez ça qui est assez, assez intéressant aussi le rythme encore une fois c'est pareil sur cela on peut pas les enregistrer mais regardez j'ai ici euh, des petits singes qui jouent. Regardez, si je clique, on peut voir le son. Je peux cliquer là, voilà. Et en fait, ici, sur ce petit graphique, bah, je peux tout simplement lui dire, euh, là, tu tapes. Là, tu joues. Alors ici, hop, voilà. Voilà, donc on peut créer du rythme. On a d'autres possibilités. Je rajoute ici. Alors là, on va le mettre là, par exemple, on clique dessus, hein, ici on peut rajouter par exemple ce genre d'instrument. Et on peut rajouter... Bon, voilà, vous avez compris Bon, il y a pas mal de choses, je vous encourage à les tester, vous allez voir que c'est assez rigolo. Ce qui nous intéresse, c'est Songmaker. Parce que lui, il a la possibilité d'enregistrer tout simplement ce que vous allez créer. Et vous allez voir que c'est assez simple à faire. Je vais tout simplement ici, je, je peux par exemple utiliser ça. Et là, on peut voir que je me déplace sur mes lignes. Mon curseur joue une note de la gamme ici, alors je ne suis pas très musicien. Mais en gros, si je clique... Je vais faire je vais faire n'importe quoi parce que vous allez voir que même avec n'importe quoi et comme dirait euh, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui euh, comme dirait euh, j'ai oublié son nom le nîmois euh, ça me revient plus euh, mais c'est pas grave vous l'aurez peut-être reconnu et on peut voir que ici j'ai dessiné euh, bah, de la musique et je sais pas trop ce que ça va donner voilà et si je fais play Il y a des sons en double ici, en triple, donc c'est pas terrible sur la même ligne. Bon, je vais en remettre un là. Bon, on a ça. Vous allez me dire c'est bien. Alors je peux changer d'instrument. Marimba, là, je suis en marimba. Là, je passe en piano, en string, donc c'est plutôt les instruments à cordes. Ici en woodwind. Donc c'est une, une flûte, une flûte, je dirais. Synthétiseur. Et évidemment, je peux rajouter des notes. Je vais rester en string, mais par exemple si je peux. Voilà, on peut entendre que ça donne n'importe quoi, mais bon, on va dire que c'est bien. Euh, ici, je peux changer le tempo l'accélérer on va le laisser par exemple à 120 si j'y arrive voilà. c'est plutôt bien ensuite j'ai la possibilité ici de rajouter des choses vous pouvez voir que si j'ai électronique je peux rajouter un bit. alors évidemment il faut que je le rajoute partout on sait pas forcément ce qu'il y a de mieux N'importe quoi, j'en ai mis deux, Alors on va en mettre deux ici. Non, pas bon, voilà, on peut changer aussi. Là, je suis en bloc. Alors j'ai pas fait quelque chose de forcément beau. Alors ici je trouve que ça va pas. Faire ça comme ça. oui on commence à avoir une mélodie même si je suis je fais n'importe quoi. J'ai même pas cherché à faire quelque chose de bien. On a quand même une mélodie. Alors ensuite, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les settings. Donc, vous pouvez changer ici la longueur. Je suis en 4 barres. Donc, 4 barres en fait, c'est ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai 1, 2, 3 et 4 euh, des barres. Ils appellent ça. On va dire, c'est on peut en mettre plus si on veut faire une mélodie beaucoup plus longue. <rire> ensuite, vous avez euh, le scale. Donc, on peut démarrer en major, en pintonique, en chromatique. On va essayer en chromatique. Start on middle C. Alors, pff. J'avoue que ça c'est de la musique, donc je vais mettre ici D, je fais n'importe quoi, bit par, par bit 4. Alors je pense que en fait euh, c'est le nombre de bits par, si je mets 5, on va avoir ici 1, 2, 3, 4, euh, 5 sur la barre, 1, 2, 3, 4, 5. Alors non, je vous avoue que ça, je ne sais pas de trop. Euh, si on joue d'ailleurs, que ça donne, vous voyez que ça change déjà toute ma musique. Tout simplement en ayant modifié ici chromatique et ici euh, démarré en height. Alors je vais mettre par exemple en middle. Vous voyez que ça peut être vraiment intéressant. Bon, je vais pas en faire plus. Je pense que vous avez compris. Alors là, j'ai une coupure parce qu'ici, vous voyez, je mets plus rien. Et je vais remettre ici, euh, lui, je vais l'enlever et je vais mettre, je vais essayer de repartir ici. Voilà, et je vais remettre un truc comme ça. Ce qui donne. Allez, on écoute une dernière fois. Alors voilà, c'est pas grand-chose. Vous pouvez voir que je fais vraiment du, du n'importe quoi. J'ai rien préparé. Vous avez aussi la possibilité d'enregistrer du son. Alors ça, je l'ai pas fait, mais en fait, ça va déformer un peu votre voix et la mettre dedans. Enfin, vous pouvez tester. Et ici, on peut faire Save. Et c'est ça qui va m'intéresser. Donc, si je fais Save, j'ai ici Your Song is Saved la this link. Donc, si vous passez ce lien, vous pourrez la passer à quelqu'un. Bon, vous pouvez le copier. Ce n'est pas intéressant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on peut dé télécharger au format MIDI, Wave ou carrément embarquer le code ici, comme vous pouvez le voir. Donc, vous pouvez l'embarquer euh, dans votre page si vous voulez. Mais moi, ce qui m'intéresse dans Unity, c'est faire un download du Wave. Donc, je vais enregistrer ici mon Wave. Voilà. Et vous pouvez voir que j'ai récupéré ce Wave. Il est ici. Et ça va être une boucle parfaite. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est tout simplement ajouter ici, je vais ajouter un, un empty, je vais l'appeler euh, music. Et je vais ajouter dessus un composant audio source. Voilà, je vais glisser mon loop dedans et je vais faire un play on awake et je vais faire un loop. Et voilà, regardez, j'ai ma petite musique de jeu. Alors je peux ajuster le volume. Mais bon, je vous l'accorde, j'ai fait à peu près n'importe quoi. Hein. Ce n'est pas euh, franchement euh, du top. Euh, mais on peut voir que ça fonctionne, il n'y a aucun souci. J'ai bien ici mon jeu qui marche. Il fonctionne très bien. Et voilà, j'ai bien ici... Alors évidemment, ça colle pas vraiment avec ce que j'ai fait pour le moment. Mais vous euh, voyez que c'est très simple grâce à cet outil de créer de la musique. Donc je vous encourage vraiment à aller l'essayer. Le lien est sous la vidéo. Je vous mets le lien de ma nouvelle chaîne YouTube. Vous avez le lien aussi sur en haut à droite dans les, les fiches de cette vidéo. Allez voir ma nouvelle chaîne YouTube, ça peut vous intéresser. Encore une fois, Pico 8 est assez intéressant. En fait, j'ai fait une intro. Écoutez là, vous allez voir. Ça explique pourquoi c'est assez intéressant d'utiliser Pico 8 vous codez euh, surtout pour développer du jeu vidéo vous allez voir que ça vous permet vraiment de vous concentrer sur le code de lua qui est pas très compliqué à apprendre en plus on le fait en quelques vidéos il ya quatre cinq vidéos pour apprendre le Lua et après on, on met tout de suite les mains dans le cambouis ça fonctionne très bien mais en tout cas ici vous avez ce site Google Music Lab qui vous permet vraiment euh, d'expérimenter des sons. Alors vous avez aussi euh, celui-ci, le Shared Piano, qui va fonctionner un petit peu de la même manière, mais pour un piano. Lui aussi, vous allez pouvoir enregistrer. C'est à mon, ma connaissance les deux seuls qui permettent d'exporter un son en Wave. Euh, les autres ne le font pas, c'est dommage. Enfin, ceci dit, euh, Music Maker, ici qu'on a utilisé, Song Maker, pardon, euh, permet vraiment de créer une mélodie très facilement. Donc j'espère que ce, ce genre d'astuces et de ressources vous plaît. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager cette vidéo euh, au plus on est euh, au plus euh, ben, on va continuer comme ça à découvrir des astuces faire des tutos euh, on continue évidemment sur la chaîne là on est en train de faire de unity à Godot engine euh, on va continuer cette série, on va continuer euh, des tutos sur Unity, vous aurez des petites ressources comme ça, des astuces. Et puis euh, bah, si vous voulez encore aller voir plus loin, allez voir ma chaîne sur Pico 8, en fait sur les virtual consoles. C'est assez intéressant. Si vous aimez le rétro gaming notamment, évidemment si vous voulez faire des jeux très jolis, très beaux, euh, qui en mettent plein la vue, euh, bah, c'est pas vraiment adapté. Euh, c'est du jeu 8 bits, voire 16 bits pour d'autres consoles virtuelles. Mais en tout cas, ça nous replonge un petit peu bah, pour ceux qui ont un peu mon âge dans notre enfance. Et surtout, ça nous permet de créer un jeu et de ne pas se concentrer sur autre chose que le code. Et ça, c'est assez intéressant parce que comme c'est du pixel art en 8 bits, 8 par 8, on ne peut pas faire de, de, de, de super graphisme. On est sur le même pied d'égalité que, que les graphistes professionnels. Et bah, ça permet vraiment de se concentrer sur le gameplay, sur le code et euh, de ne pas trop se soucier, comme vous avez pu le voir, du son, des sprites et de la musique. Voilà. Donc abonnez-vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye